Bonjour à tous. Bienvenue au premier cours de programmation concurrente dans cette année académique. Euh, donc, je vais vous parler de la manière dont nous allons fonctionner, qui est, euh, on dirait, un petit peu différente euh, que d'autres unités d'enseignement que vous suivez. Euh, alors, Première chose, le, le parallélisme nous envahit. C'est-à-dire que même sur une île déserte, ça commence à être difficile d'échapper au parallélisme. Il faut que vous sachiez que le plus petit des téléphones que vous achetez sur le marché à l'heure actuelle est une machine parallèle. Là-dedans, ça c'est un vieux, il a deux ans, j'ai la puissance d'un crayon des années 90 alors, Cray, ça ne vous dit pas grand-chose. Dans les années 90, vous dites... Euh, oula, préhistoire. Euh, Cray, c'était la compagnie qui, à cette époque-là, vendait les calculateurs les plus puissants du monde. En 1976, Seymour Cray, qui avait quitté une autre compagnie, fait un carton avec une machine qui vend un peu plus de 100 exemplaires, mais à 80 millions de dollars pièce. Ça faisait pas mal d'argent, <rire> d'accord euh, C'était les premières machines éminemment vectorielles, donc parallèles, qui euh, s'utilisaient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Vous avez sans doute entendu parler de la loi de Moore, j'en parlerai dans une vidéo plus tard, mais c'est une loi qui, moi, quand j'étais à votre place, on disait « c'est pas la peine d'optimiser tes programmes, t'attends 18 mois, tu changes de machine », la puissance, la fréquence des processeurs a été multipliée par deux en 18 mois, et donc ton programme, sans rien faire, il va deux fois plus vite. Cette loi de Moore, qui a été énoncée par Gordon Moore, qui était un ponte de chez Intel dans les années euh, 60-70, je ne sais plus, hein, 70 plutôt, euh, et bien, euh, elle s'est vérifiée jusqu'au début des années 2000. Et au début des années 2000, on a commencé à avoir des problèmes. Euh, tout simplement parce que des problèmes physiques, parce qu'on atteint la limite de la physique dans le transport du signal. Et du coup, on a triché. Comme on continuait à réduire la surface nécessaire pour implémenter des fonctions, et ben dans la même surface, on s'est mis à mettre deux processeurs, puis quatre, puis huit. Là, dans mon ordi, ai... c'est un 6 coeurs hyper-threadé. Et sur une machine de bureau, vous pouvez assez facilement, dans le commerce, acheter des machines avec 16 ou 32 cœurs. Ça commence à coûter un peu cher, hein, mais euh, je veux dire, tout le monde peut le faire. Euh, donc, euh, progressivement, la manière de gagner... Alors, Ça veut dire que je prends mon programme Word, j'achète une machine deux ans après, la précédente, la fréquence n'a quasiment pas changé, mon programme Word est un programme séquentiel, ben, il ne va pas plus vite sur la nouvelle machine que sur l'ancienne. D'accord Donc, le moyen de gagner de la puissance, c'est particulièrement vrai aujourd'hui, c'est d'utiliser les possibilités de programmation parallèle. Et c'est l'objet de ce cours. Au jour d'aujourd'hui, il est extrêmement important pour un informaticien de maîtriser ce type de programmation parce que toute une série de problèmes actuels sur lesquels... On est amené à travailler, que ce soit en biologie, que ce soit en traitement de données, que ce soit en analyse de, physis, enfin de, de, de données pour la physique, etc., etc. Eh bien, on ne peut s'en sortir pour traiter de grandes bases de données au jour d'aujourd'hui qu'avec des algorithmes efficaces et parallèles. Donc, on n'a pas le choix. Donc, même sur votre île déserte, avec votre portable, vous disposez d'un calculateur parallèle malgré vous. Il euh, y a différentes formes de parallélisme. J'aime bien différencier. Alors pour moi, il y a le parallélisme, mais on utilise aussi le mot concurrent et distribué ou réparti. D'accord, en français. Alors pourquoi il euh, y a une différence On va dire que quand on parle de système concurrent, on va plutôt penser à un parallélisme qui est beaucoup plus local. Typiquement, sur une machine plusieurs processeurs qui, du coup, peuvent communiquer par différents mécanismes dont la mémoire partagée. Et puis, on parlera de répartition, de distribution, qui est le néologisme de l'anglais, quand on aura plusieurs machines qui sont connectées en réseau. Mais le problème à la base, il est le même. C'est le problème de gérer le parallélisme. Simplement, la communication, quand vous avez plusieurs machines distantes, ben, elle ne se fait pas par une portion de mémoire dans la machine qui est partagée, puisqu'il n'y a pas de mémoire qui appartienne à la fois à la première machine et à la deuxième. Surtout que dans un système réparti, les machines n'ont pas forcément euh, vocation à être localisées au même endroit. Voir une machine à San Francisco une machine ici. Vous sentez bien que partager une barrette de RAM entre les deux, ça va devenir quand même extrêmement difficile. Par conséquent, vous communiquez via le réseau. Tandis qu'en local, on peut communiquer par mémoire partagée, et puis on peut communiquer, on peut, alors, soit en partageant carrément des segments de mémoire, je pense que vous avez tous fait un peu d'archi, donc on a un programme qui accède à une zone de mémoire, qui est la même que celle à laquelle, à laquelle accède un autre programme, mais on peut aussi simuler des communications locales euh, de la même manière, en structurant un petit peu euh, la, la façon de, de gérer la mémoire. Euh, dernier point, à l'heure actuelle, euh, les machines les plus puissantes qu'on peut acheter tranquillement, moi je fais des expériences sur des machines avec, euh... là j'ai fait du 96 coeurs, on a acheté une 80 coeurs, 80 coeurs avec lhyper l'hyperthreading ça fait 160 fils d'exécution si vous utilisez ces mécanismes là, d'accord euh... On parlera bientôt de mini cores, c'est-à-dire qu'il y a les prochaines architectures qui euh, commencent à sortir, mais ça c'est des choses qui ne sont pas encore véritablement, euh, entre guillemets, grand public. La 80 core commence à coûter cher hein, quand même, euh, surtout si vous mettez la mémoire qu'il faut dedans. Euh, eh bien, euh, on parle de many cores avec euh, comme perspective d'avoir des centaines de cœurs, voire des milliers de coeurs. Okay. Donc là, on est sur une autre échelle euh, de euh, grandeur. Alors, ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'on peut prendre, maintenant, on peut s'arrêter de sortir de la machine et voir un système. Et un exemple de type, c'est une voiture. Vous savez que dans les voitures qui sortent aujourd'hui, euh, le, enfin, le métier de constructeur automobile a beaucoup changé. Je ne sais pas si vous lisez un petit peu la presse, mais on apprend que euh, ces voitures très, très luxueuses, comme des Tesla, des Chrysler, des machins, ont été piratées. Mais pourquoi Parce que en fait... La voiture, à l'heure actuelle, c'est à elle seule un système réparti, un système parallèle. Alors pourquoi Parce que vous avez plein de fonctions. Par exemple, vous avez euh, des euh, radars à l'arrière, vous avez des radars à l'avant qui vous servent pas forcément que pour stationner, mais pour euh, scanner la distance par rapport aux véhicules qui vous entourent. Euh, vous avez euh, tout ce qui est euh, gestion de l'affichage. Tout ça, c'est numérisé. Vous avez des fonctions euh, plus vitales, tout ce qui est ABS, gestion de trajectoire. Vous savez, quand une voiture tourne, vous avez un modèle physique qui dit que la roue qui est à l'intérieur du virage doit tourner un certain ratio par rapport à la roue qui est à l'extérieur du virage. Donc si vous voyez, ou si la voiture est droite, c'est pareil, si vous avez des capteurs qui détectent ce genre de choses, eh bien, vous pouvez être en train de détecter que la voiture commence une glissade, avant même que la glissade ait réellement lieu. En automobile, quand la glissade a commencé, en, en tout, hein, en physique, quand ça a commencé à glisser, c'est foutu. Parce que vous ne contrôlez plus la trajectoire. Donc du coup, vous avez des capteurs qui envoient des informations à euh, des calculateurs qui font euh, cette détection et qui peuvent éventuellement agir à votre insu, par exemple sur les freins ou sur la carburation. Le contrôle moteur, surtout dans une époque où on se préoccupe de minimiser les, euh, la consommation d'énergie, est extrêmement important. D'accord. Donc là, vous avez tout un calculateur, un ordinateur qui est dédié à ce contrôle-là. Et puis, euh, vous avez euh, la, la gestion, la coordination entre l'airbag et les atures. C'est aussi des choses qui sont gérées par des euh, ordinateurs dédiés, des, des contrôleurs dédiés. Et euh, vous avez ensuite bah, tout ce qui est euh, l'affotetement, euh, euh, tout ce qui est euh, la gestion du confort euh, des passagers. Et tout ça, ça communique. Vous avez dans les voitures modernes un bus logiciel qui permet de connecter tous les différents composants. Vous avez même un standard qui a été élaboré à partir des années 90 par les, les constructeurs automobiles et les équipementiers, essentiellement en Allemagne, qui s'appelle AUTOSA. Et qui maintenant, c'est ce un réseau de communication avec des caractéristiques temps réel. Hein. Ce n'est pas du TCP/IP. Hein. Euh, les messages ne se doublent pas. Il euh, n'y a pas de perte. Il euh, y a des, des, des capacités, fin, des temps qui sont garantis. Euh, les réseaux sont blindés parce que vous avez un moteur qui tourne euh, et qui génère un champ magnétique. Enfin bon, il y a, y, a, y a plein de précautions qui sont prises. Mais à l'heure actuelle, vous achetez une voiture moderne, vous avez un réseau local. Toute une série de fonctions qui sont assurées par des processeurs distants, les, les, les DSP, les Digital Signal Processors, qui, les capteurs, qui envoient des informations à des calculateurs dédiés euh, qui ne sont pas autre chose que euh, des ordinateurs, une carte, avec un petit système d'exploitation et des prompt dessus. Et votre garagiste, quand vous processez votre voiture, eh bien, il vous upgrade la voiture s'il le faut. D'accord Et il y a des bugs. Bon, pour la petite histoire. Euh, à votre avis, combien de lignes de code il y a dans une voiture, euh, les voitures très sophistiquées en ce sens-là Donnez un chiffre. Pardon un Non, un milliard, quand même, il ne faut pas charrier. Alors, à titre d'informatif, la navette spatiale avait grosso modo 400 000 lignes de code. D'accord. Un avion, c'est quelques millions. Les voitures modernes, certaines voitures récentes, ont 100 à 150 millions de lignes de code qui sont réparties sur plein d'ordinateurs connectés en réseau au sein du véhicule. Certains sont des processeurs généraux avec un programme qui tourne dessus, d'autres sont des capteurs avec un petit peu de code qui est embarqué dans le capteur. Voilà, donc même un objet relativement simple et courant qui est une automobile, c'est un système réparti. Donc évidemment, il y a des caractéristiques, c'est critique, c'est réparti. Et puis il y a du temps réel, hein, parce qu'évidemment, si j'appuie sur la pédale de frein, vous imaginez peut-être, peut-être vu des vieilles voitures, où euh, la pédale de frein d'accélérateur, c'est un câble qui va serrer euh, des mâchoires sur un disque ou équivalent, et puis l'accélérateur, c'est un câble qui va tirer sur euh, une molette. Euh non, non, non, il n'y a plus rien de tout ça. Vous avez un maître cylindre qui envoie des informations numériques à un calculateur, et le calculateur, il fait des calculs, il est connecté à tous les capteurs un petit peu autour, savoir la voiture, elle ne glisse pas, machin, etc. Allez, on met la sauce. Et donc, effectivement, a... c'est devenu totalement différent euh, maintenant par rapport à autrefois, et c'est devenu un vrai système parallèle. Alors là, le parallèle, il n'est pas lié à l'accélération euh, de euh, la puissance de calcul, il est lié au fait que ben vous devez calculer, gérer un centre de fonctions en parallèle. Alors, il faut savoir que si je prends le reste du transport dans les trains, un TGV, c'est un réseau local. Okay. Chaque wagon a son propre système. Euh, le TGV, il va trop vite pour qu'on voit les panneaux d'affichage. Donc, le conducteur, il a les panneaux qui s'affichent. Donc, il y a un échange entre le train, la rame qui circule, et les informations qui circulent sur la voie. D'accord Bien évidemment, le dispatching dans une gare, Alors on va prendre une petite gare, genre gare de Lyon, ou gare d'Austerlitz, ou Saint-Lazare, il y a trois, quatre trains qui circulent tous les jours. Okay vous imaginez bien que c'est plus géré par des humains, c'est entièrement géré. Là, on a, on a un bel exemple de système parallèle. Certes, le contrôle il peut être centralisé, mais encore une fois, si je prends la gare, les trains qui circulent sur la gare, sur une journée, vous avez un super système parallèle. Les avions, c'est la même chose. Euh, la relation avec le contrôle aérien, il faut savoir que, euh, par exemple, euh, rien que la vidéo à la demande dans un avion, c'est un sacré problème. Vous avez jusqu'à 500 passagers ou 600 passagers dans les plus gros avions, chaque passager a son écran, vous imaginez, c est, c est, c est... Enfin, rien que cette partie-là est un problème intéressant en soi, d'un point de vue informatique. Et puis au niveau espace, on fait des choses absolument démentielles, il faut coordonner des satellites, parfois à des distances phénoménales, avec des petits plaisirs. D'accord. Quand vous êtes à une heure lumière de distance de la Terre, le signal met une heure pour arriver à votre dispositif. Vous, voyez, vous avez votre robot piloté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la mission New Horizons qui est allée du côté de, de Pluton. Pluton, c'est 4 heures et demie de lumière. Okay. Alors quand on en a un ordre, dans ces cas comme ça, comme on a un super réseau et qu'il peut y avoir pas mal d'erreurs, on envoie l'ordre. On attend la confirmation de réception avec ce qu'on appelle une checksum. C'est une somme de contrôle qui permet de vérifier que l'information n'a pas été dégradée. Et une fois que la somme est, co est correcte, on envoie un ordre go. Trois allers-retours. Okay. Sur Mars, c'est entre 10 et 20 minutes, fois 3. Sur Pluton, c'est 4h30, plus ou moins 10 minutes. Hein, selon les... enfin, mais là, les 10 minutes par rapport aux 4h30, par jour. Fois 3. Donc, Vous imaginez bien que c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc c'est la même chose, hein. les robots que vous voyez sur Mars, je ne conduis pas mon robot en temps réel. J'ai entre 10 et 20 minutes de retard par rapport à ce que je vois, entre guillemets. D'accord Alors, euh, mais vous avez plein de choses. Alors, il y a dans le spatial, il y a des trucs assez rigolos. Les, les, les grands télescopes qu'on est en train de faire, les découvertes extraordinaires, la fameuse photo du trou noir qu'on a eu il n'y a pas longtemps, eh bien en fait, ce sont des télescopes qui sont synchronisés sur l'ensemble de la planète. Ça vous fait un télescope virtuel d'une focale de 10 000 km. Là, on peut voir des trucs intéressants avec ça. Là, on peut euh, explorer le, le, le fond euh, cosmologique. Euh, les prochains télescopes qui vont être lancés, alors euh, je ne sais pas si on verra, moi je verrai ça de mon vivant hein, ils auront des focales de plusieurs millions de kilomètres, parce que ce sera une constellation de satellites. Mais si vous voulez que ça marche avec une résolution correcte, il faut que vous ayez des précisions de position qui sont de l'ordre du centimètre, sur des millions de kilomètres. D'accord et effectivement, bah tout ça, il faut le piloter de manière euh, parallèle. Euh, plus proche de nous, on parle de body area network, en particulier pour euh, euh, les gens qui ont euh, des maladies euh, avec une espèce de, de monitoring euh, régulier de leur corps. Donc vous avez des réseaux de capteurs qui communiquent avec un système central. Ça peut être une espèce de, de téléphone euh, mobile avec un programme partie dessus qui est euh, dans votre poche. Et ça vous permet de quand même vivre normalement tout en ayant un monitoring de vos fonctions. Dans des cas plus compliqués, quand vous êtes sur des, des patients, sur des pathologies lourdes, ça peut permettre de faire également de la surveillance. On parle beaucoup de smart cities aussi, immeubles intelligents euh, connectés entre eux qui permettent de gérer euh, au mieux toutes les consommations d'énergie, etc. Euh, la résolution de problèmes avec ce qu'on appelle des solveurs, des, de, de systèmes d'équations, soit dans le domaine du booléen soit dans un domaine avec une logique euh, plus compliquée. Euh, mais effectivement, euh, quand vous avez euh, des systèmes très compliqués, un moyen d'accélérer le calcul, c'est d'utiliser le parallélisme. Donc là-dedans, dans tous ces domaines que je vous donne, à la fois parce que intrinsèquement on doit gérer plusieurs fonctions, ou parce qu'on a besoin d'accélérer la vitesse d'exécution, le parallélisme, la concurrence, elle est présente partout. Donc Désolé, vous êtes nés trop tard. Bon, il y a des avantages. Hein. Vous avez des trucs qu'on n'avait pas nous quand on était on avait votre âge. Euh, mais il y a des trucs que vous n'avez plus que nous on avait. Euh, mais effectivement, euh, s'affranchir du parallélisme, c'est un petit peu compliqué. Alors, euh, grosso modo, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est extrêmement important que vous maîtrisiez ce type de programmation. On va faire le pari que vous maîtrisez la programmation séquentielle. Euh, et on va essayer de vous donner, dans cette UE, euh, des rudiments de programmation concurrente. C'est-à-dire, on va donner la base pour comprendre comment ça marche et éventuellement construire des choses plus compliquées derrière. Alors, euh, oui, j'ai laissé 3 i c'est l'ancien code de l'UE. Et puis, ce n'est pas 2015-2016, c'est 2018-2019. On a un dispositif un peu particulier. C'est qu'en fait, ce cours, il est, la partie magistrale est en semi-présentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura que trois amphis. Donc, cet amphis d'ouverture. Je vous expliquais à quelle sauce on va vous manger. Euh, la semaine d'après le partiel. Euh, donc, euh, j'ai anticipé une date, mais elle va peut-être changer à une semaine près. Euh, on fait une correction du partiel. En live. Donc vous pouvez poser des questions. On, le fait, on, on essaie de le faire assez proche du partiel. En espérant vous souvenez encore de ce que vous avez fait, et c'est-à-dire que du coup, l'échange en termes de questions est intéressant. Et puis, la dernière séance, c'est votre séance. C'est-à-dire que moi, j'arrive, les mains dans les poches, et vous, vous arrivez avec vos questions. Alors, la dernière semaine, elle est en décembre, et l'examen, en général, il est juste après les vacances de Noël. Donc, euh, on est à un moment où on peut espérer que vous commencez à vous poser des questions par rapport à ce que vous envisagez de faire le jour de l'examen, etc., etc. Le reste est en vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les semaines, sur le site compagnon de l'UE, eh je vais mettre euh, les vidéos en ligne. Alors, en fait, vous pouvez accéder aux vidéos de la fin du cours euh, déjà, mais moi, je vous conseille de suivre la progression, parce que les vidéos sont cadencées de façon synchronisée avec euh, les TD aussi. d'accord Et puis, il euh, y a une petite centaine de vidéos, vous pouvez vous les faire en une semaine, mais dans trois mois, vous vous en souviendrez plus. Donc, allez-y. Euh, progressivement. L'idée, c'est que vous les assimiliez. Et euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, bon, on voit que les étudiants sont pas, pas mal de ce truc-là. Euh, et ici, on peut poser une petite colle. Un partiel, un examen et un rattrapage se cachent dans cette courbe. Je pense que vous avez tous compris. D'accord Alors, cette année, cette année, le pic en rattrapage n'est pas terrible. D'ailleurs, les résultats du rattrapage ne sont pas terribles non plus. D'accord euh, voilà, donc euh, alors vous pouvez effectivement participer à ce pic qui, effect... qui engendre des records sur ma chaîne YouTube, qui est évidemment moins suivi que certaines chaînes YouTube. Le, le, le propos est certes euh, peut-être moins, euh, moins ludique, euh, mais je vous recommande quand même de ne pas trop regarder les choses au niveau de ce pic là parce que vous verrez, euh, ce cours s'enchaîne assez vite avec un certain nombre de notions. Euh, L'intérêt, si vous voulez, d'avoir un, un cours sur un semestre, c'est de vous laisser un semestre pour assimiler les choses. Il nous est arrivé parfois dans le cadre d'échanges avec d'autres universités de prendre un cours d'un semestre, de le ramener à 15 jours. Alors, en termes de nombre d'heures qu'ont les étudiants, c'est la même chose. Seulement, ils se bouffent les notions par la même vitesse. Okay Donc, profitez du fait que vous avez un semestre. Que vous pouvez passer de promotion concurrente à d'autres UE, etc., etc., et à d'autres sujets, de manière effectivement à prendre du recul et à revenir sur les choses rigolantes. Ça, c'est un conseil. Donc, vaut mieux. Enfin, bon, je trouve ça assez rigolo, hein, avec l'équipe pédagogique, on parie de jusqu'à où on montrera euh, avant l'examen. Le, avant le, le, D'ailleurs, en général, c'est rigolo parce que l'examen, il a lieu, l'an dernier, il avait lieu à 11h, et jusqu'à 10h. Les gens, ils regardaient frais, ils disent, moi, je ne suis pas sûr que les vidéos vues à 10h30 vous apportent grand-chose sur un examen qui a lieu à 11h. Mais bon, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes grand, hein. voilà. Alors, donc, le cours en amphi, il n'y aura pas beaucoup d'amphi. C'est ouais, dommage, parce que parfois l'amphi, il est situé à 8h30, donc ça arrange les gens, ils peuvent dormir un peu. Euh, là, il est plutôt un peu plus tard. Euh, par contre, les TD et les TP, les TME, auront lieu de la manière traditionnelle. D'accord C'est-à-dire que euh, vous aurez euh, en salle, mais d'abord l'objectif c'est que euh, on utilise euh, ce système dit hybride. Donc voilà, c'est un peu une expérimentation. Ça fait c'est la quatrième année qu'on tente ce truc là. Euh, et euh, après une année d'essai où j'avais fait le cours magistral, enfin on avait changé de, pas mal de choses dans le cours, donc euh, c'était ce que j'appelle un dry run, donc en fait un, un, un test euh, grandeur réelle. En fait, je me contentais d'enregistrer la vidéo euh, du cours, ce que je fais sur cette euh, séquence aujourd'hui, donc qui sera en ligne, euh, mais c'était moins monté et moins structuré que euh, les vidéos. Mais c'est normal, c'était la manière de gérer ça. Donc, les cours magistraux sont en ligne, ça c'est l'URL de l'UE, mais rassurez-vous, si vous avez sur le site de la licence, si vous allez sur la page qui donne les sites annuels des différentes UE, vous cliquez sur le lien de euh, LU3I3IN001, euh, il faut que je m'habitue à ces nouveaux codes, euh, vous êtes sur une nouvelle vague d'habilitation, et bien euh, vous tombez directement sur le site. Et vous verrez toutes les semaines... Entre dimanche soir et lundi soir, en fonction de mon emploi du temps, je publierai un nouveau jeu de vidéo. Euh, tout ce qui est soumission, alors l'an dernier on avait des systèmes, euh, on utilisait des systèmes dédiés. Euh, cette année on va se rapprocher de la solution euh, de l'université qui est euh, Moodle. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, vous allez euh, voir que pour récupérer les sujets, etc., et pour les soumissions, je pense que vous êtes, enfin tous ceux qui sont déjà à Sorbonne Université, ils ont l'habitude euh, de Moodle, donc euh, vous serez sur un environnement euh, où vous serez euh, à l'aise. Donc comme j'ai dit, trois leçons en ligne, neuf, euh, euh, oui, neuf en live, oui, c'est ça. Euh, je vous ai donné les dates, la, seule... Alors, la première, c'est aujourd'hui, ça ne va pas changer, la dernière, ça ne va pas changer non plus, c'est la dernière séance, il se peut que celle que j'ai pour l'instant planifiée le 15 novembre, change, d'accord euh, Parce qu'en théorie, vous devriez avoir votre examen une semaine avant, mais il y a la fameuse période, un petit peu, euh, je n'ai pas très bien compris comment ça se passe, où vous avez à la fois des journées, parce qu'il y a le forum des métiers, vous avez à la fois euh, des journées, parce que maintenant, on se met à vous donner les vacances de tout ça, ça c'est un truc nouveau, bon. D'accord euh, Et puis, il euh, y a aussi les problèmes de rattrapage du 1er novembre, du 11 novembre, etc., en fonction de quand ça tombe. Pour cette séance, pour la séance euh, de et la deuxième séance, la correction en live, vous trouverez ce que j'appelle le verbatim vidéo c'est-à-dire simplement euh, une copie qui est enregistrée des planches qui sont présentées, des diapos qui sont présentées, et euh, l'enregistrement de ma voix dessus. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez aussi accéder aux corrigés en live du partiel de l'an dernier, d'il y a deux ans, etc. etc. Et je les ai mis quelque part, je les remettrai quelques mois, et vous pouvez y accéder via la playlist associée à ce cours. D'accord Alors, il y a également un forum, on utilisait aussi jusqu'à l'an dernier un forum dédié, mais qui était moyen, et puis je ne sais pas pourquoi, mais qui était fort peu utilisé par les étudiants. Bon, c'est dommage parce que l'idée, c'est que c'est bien de vous mettre les vidéos, mais beaucoup d'étudiants regrettent que la présence de vidéos empêche les questions que vous pouvez poser aux enseignants. Ben, l'idée, c'est qu'on avait justement mis en place un système de forums sous-utilisé. Là, on veut utiliser les forums de Moodle. Donc, encore une fois, on revient sur des solutions à la maison à laquelle vous êtes censé être habitué. Pas besoin de créer des comptes supplémentaires. Bon, Par contre, l'inconvénient, c'est que je ne suis pas sûr que ça vous garantisse votre anonymat. Tandis que l'autre forum, vous pouviez. Alors, encore une fois... Je vais vous mettre à l'aise. On, on répond à toutes les questions. Il n'y a pas de questions cons. Qu D'accord Il y a des réponses éventuellement qui le sont. Et il ne faut pas que vous hésitiez à poser des questions sur les forums. Tout simplement parce que euh, peut-être que vous, allez oser poser une question que dix autres camarades se posent. Et ils seront bien contents d'avoir la réponse pour vous. Par contre, soyez sympa, avant de poser la question, regardez s'il n'a pas déjà été posé. D'accord C'est juste, euh, ça, ça, ça calme le jeu. Et puis aussi, euh, les forums, euh, ils sont faits euh, pour être utilisés dans le respect de tous. Donc, il faut pas les transformer à ce qui peut se passer sur euh, les snapchatries, euh, les, les Twitteries, etc., etc. Donc euh, là aussi, euh, on est des modérateurs, et on peut même aller plus loin. D'accord S'il y a des gens qui se transforment en trolls, eh bien, on a des filtres tri troll, voire même on peut désactiver les comptes des trollers. D'accord Donc là... On n'est pas là pour jouer, on est là pour apprendre tous ensemble. Donc, c'est pas la peine de vous amuser à, à vous venger contre un tel ou un tel. D'accord Bon Dieu merci, ça arrive assez, assez rarement, mais encore une fois, ça va mieux en le disant. Donc, on vous demande un minimum de discipline. Alors, l'équipe pédagogique. Donc, euh, moi-même, je suis responsable du cours, Fabrice Cordon. Vous avez six groupes, donc vous êtes plus de 180 inscrits cette année. Donc, vous avez ici le nom, mais vous le retrouvez également sur le site Compagnon, en particulier dans la section qui s'appelle « Nouvelles, euh, enfin, un, un, Informations et nouvelles ». Et vous avez même les liens pour communiquer avec vos enseignants directement. Vous pouvez poser des questions à moi sur le cours, mais encore une fois, il vaut mieux le faire sur le forum. Mais si vous avez des problèmes particuliers, vous pouvez également communiquer avec vos enseignants. Donc, on a six groupes. Et euh, voici les noms dont vous avez euh, Reda Guissem, Salih Katias, Claude Dutayé, Amélie Sad, Nathalie Schneider et Swan Dubois, qui sont tous des membres du LIFSIS. Minute de publicité. Vous avez la chance ici d'être dans une université. Il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a quelques-unes. Alors, les universités, l'enseignement ado est adossé à la recherche. Mais en informatique, c'est assez particulier. Vous êtes dans une des rares universités en France où vous avez un très gros labo d'informatique qui couvre le spectre quasi total de la discipline. Vous ne vous en rendez pas compte, mais tous vos enseignants, quelles que soient les disciplines, ont la chance d'enseigner grosso modo dans leur domaine de majeur. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont des chercheurs dans ces domaines. Moi, je travaille par exemple sur la prédictibilité du comportement de programmes parallèles. D'accord Et tous les gens qui sont là-dedans sont des chercheurs ou des doctorants ou des post-doctorants dans ce domaine-là. D'accord Ils sont liés. Donc, ils ont une très grande familiarité avec le domaine. D'accord C'est la même chose en réseau, c'est la même chose à peu près dans tous les, tout, tous les, les cours que vous avez, y compris au niveau -là. Vous avez d'autres universités où il y a un laboratoire, et par exemple, le laboratoire ne couvre pas toute la discipline, ben, il y a un prof qui s'y colle à faire les cours, ben, il est quand même compétent, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord donc c'est le gros intérêt de, des études en informatique à cette université Il faut que vous sachiez que, dernier cocorico, le premier diplôme d'informatique est sorti... Le premier diplômé d'informatique, avec un mot informatique dans son diplôme, est sorti d'ici. En fait, à Grenoble, ils ont créé l'IMAG en même temps, mais l'IMAG étant une école d'ingénieur, il faut trois ans pour qu'il y ait quelqu'un qui sorte. Nous, c'était un DEA d'informatique. Alors vous avez aussi à l'époque un cursus de mathématiques. Moi, j'étais j'étais pas né encore à cette époque-là, hein, je, je vais avoir deux ans, c'est dans les années 60 qu'ils ont créé ce truc-là. Euh, mais ça veut dire qu'il y a aussi une grosse tradition d'informatique, et c'est ce qui explique justement le très très gros laboratoire euh, pluridisciplinaire. Euh, alors, on va essayer autant que faire se peut, et vos enseignants en TD, ils ont comme instruction de ne pas faire de rappel L'idée, c'est qu'on fait quand même le pari que c'est difficile de ne pas avoir accédé aux vidéos. On ne peut pas dire, ah ben j'ai eu un empêchement cette semaine, je n'ai pas pu aller au cours, puisque les vidéos sont publiées en début de semaine et que vous avez a priori, ah, c'est à vous d'arranger votre emploi du temps. Vous pouvez parfaitement aller à la bibliothèque, vous connecter en réseau, regarder les vidéos pendant le cours, mais vous pouvez aussi le faire de façon un petit peu différente quand vous pouvez le faire. Donc, a priori, vous n'avez pas vraiment d'excuse pour arriver en TD en n'ayant pas regardé les vidéos. Cela dit, aller en TD sans aller en cours, c'est à mon avis pas très productif. D'accord euh, Aller en TD sans avoir regardé le cours et sans avoir regardé de quoi parlait le TD ou le TP, c'est un peu dommage. Je vous donne l'exemple de la session type de l'étudiant euh, dilettante. Donc, il arrive en TP, par exemple, il commence par lire le TP. Donc, pendant une demi-heure, il ne se passe rien, l'enseignant... Euh, il retourne, mais l'enseignant se fait chier carrément, ou alors il répond très avec grosse disponibilité aux quelques étudiants qui ont lu euh, le sujet et qui ont commencé éventuellement, et qui du coup arrivent avec des questions. Et puis à la fin de la séance, tout le monde pose des questions, et l'enseignant il est toujours tout seul, et donc par conséquent vous avez un service qui est totalement moindre. Vous avez intérêt à lycée et le fait qu'effectivement vous ayez commencé à réfléchir en amont, c'est valable pour la euh, programmation concurrente, mais c'est valable pour toutes les yeux, hein, ça, euh, fait que finalement vous utilisez en mieux la ressource enseignant, que vous avez à disposition trois fois 1h45 par semaine, enfin deux fois pour le, le TD et le, et le TP. Donc, désolé de répéter ces trivialités, mais euh, j'assiste. Donc, regardez les vidéos avant euh, d'aller en TDTP, regardez, euh, préparez vos, vos TDTP eux-mêmes, d'accord, et effectivement, exploitez au mieux le fait que vous avez un enseignant en face de vous. Il faut que vous sachiez que la licence d'informatique, les statistiques, le prouvent, ne s'obtient pas totalement par hasard. Et que euh, vos enseignants... Enfin, on discute beaucoup de vous, hein, c'est notre sujet de discussion favori quand on parle par recherche. Enfin, euh, vous êtes notre sujet de discussion favori quand on parle par recherche. Je veux dire, vos enseignants vous connaissent, et effectivement, quand ils vous donnent le conseil, ils vont plus travailler, écoutez-les, parce qu'effectivement, euh, euh, l'objectif... On dit « Moi, je n'ai jamais un étudiant, il est nul ». Quelqu'un n'est pas nul intrinsèquement, ça n'existe pas. Moi, je me souviens d'un enseignant qui m'a dit, euh, quand j'ai eu mon bac, il m'a dit « Oh, cordon, vous n'êtes pas fait pour des études longues, faites un petit BTS. » Je pense que je lui ferai avaler mon habilitation à l'égérie des recherches, qui est un bac plus 13, avec un grand plaisir, et j'offrirai même la moutarde. D'accord Donc, je veux dire, par contre, il y a des situations où effectivement vous fournissez insuffisamment d'efforts, on n'est pas égaux devant Dieu, c'est-à-dire que par exemple, il y a quelqu'un qui va comprendre tel sujet très rapidement, et tel autre moins rapidement, et d'autres qui auront plus besoin de travailler. Donc il ne faut pas vous dire « je bosse une demi-heure par matière », il faut que vous ajustiez, il faut que vous organisiez. Et c'est aussi un deuxième rôle de la fac, c'est de vous préparer à cette organisation. Parce que je vous souhaite d'avoir un master, on a besoin d'informaticiens en ce moment, comme ce pas possible, vous savez que le taux de chômage de nos masters informatiques, l'unité de comptage pour nous c'est le jour. D'accord c'est pas le mois, c'est le jour. Donc on a des étudiants euh, qui trouvent du boulot en trois semaines, voire même ils sont embauchés pendant leur stage de M2. Donc euh, le problème de l'emploi pour vous, a priori, même dans deux, trois ans, n'est probablement pas un problème. D'accord Par contre, effectivement, si vous voulez rester et faire carrière, là, il va falloir vous montrer votre valeur. Et votre valeur, c'est pas simplement des compétences techniques, c'est aussi des compétences organisationnelles. Et donc c'est à vous de voir par rapport à tel ou tel domaine, d'ajuster votre temps de travail de manière à, vous à, obtenir, à atteindre les objectifs de réussite. Nous, on a un partiel, un examen, il y a une note de TD qui est obtenue euh, via, on va organiser un, un TME solo, vous avez une semaine de respiration début euh, décembre, où on fait ça, et nous, on note. Et c'est noté anonymement, c'est impitoyable. Ce n'est pas parce que l'étudiant qu'on aime bien a une mauvaise note qu'on va le remonter, ça ne marche pas comme ça, d'accord en plus, ça poserait la question de la valeur du diplôme de cette université au moment où vous l'obtenez. Donc, vous n'avez pas intérêt à souhaiter ça. Le site Compagnon est déjà en ligne pour 2019-2020. Certains d'entre vous l'ont peut-être visité. Bon, J'ai eu un problème de lien, mais qui a été résolu hier après-midi sur l'accès depuis le site de la licence. Donc, le lien était mort jusqu'à hier après-midi. La première semaine est un petit peu plus lourde parce que ce sont les vidéos de rappel de Java. Alors, vous avez tous fait du Java, vous avez fait une UE de Java. Donc j'ai mis les vidéos de Java, sauf une, optionnelle. Je vous recommande quand même d'aller les regarder un peu, ne serait-ce qu'il y a eu des vacances, des machins comme ça, euh, d'accord, ça, ça vous fera du bien. L'idée, c'est de faire cette mise à et il y a une vidéo qu'on a rajoutée cette année, et qu'on n'a pas branchée comme étant optionnelle, parce qu'on a réalisé ces dernières années, que vous saviez écrire, grosso modo, de la syntaxe Java mais que le modèle objet n'était pas totalement rentré dans votre euh, état d'esprit. Et le problème, c'est que ben, ça pose un problème en programmation séquentielle, vous pouvez avoir des trucs qui marchotent, mais en parallèle, ça ne va plus du tout marcher. Donc il y a une vidéo qu'on a rajoutée, on s'est coordonné avec les collègues qui font euh, programmation objet avancé, pour être sûr qu'on est d'accord sur le discours, comme par hasard on est tombé d'accord sans avoir à négocier, c'est logique hein, quand même, on est à peu près euh, du même moule, euh, même si on n'a pas toujours les mêmes, ils n'assistent pas forcément de la même manière, mais on est d'accord, euh, et donc ça veut dire que... Euh... Je vous recommande de regarder ces vidéos-là, et en particulier celle-là. Il y a d'autres vidéos qui vous présentent des modalités des cours. Je crois qu'il y a une vidéo où je vous explique la soumission, donc ça c'est un petit peu vieillot, puisque vous passez par Moodle, J'ai pas eu le temps de la mettre à jour. Les vidéos sont euh, mises à jour, c'est-à-dire qu'il y a des bugs qui ont été scellés, qui ont été corrigés. Vous voyez parfois des patchs, certains on les a vus nous-mêmes, d'autres ont été scellés par les étudiants. Et tous les ans, il y a des vidéos supplémentaires. Là, il y a celle-là qui paraît en première semaine, il y en a une qui paraîtra en dernière semaine et euh, il, y a, il y en a un groupe de 2-3 que j'aimerais faire de discussion par rapport à des comparaisons entre certains mécanismes qui seront à la fin. J'ai hélas pas énormément de temps, donc euh, c'est un petit peu compliqué euh, à préparer et à monter tout ça. Mais il faut voir que vaut mieux que vous vous référenciez sur le site de l'année et pas le site des années précédentes parce qu'il y a des mises à jour qui, qui sont faites et que ça ne référence pas forcément les mêmes vidéos et parfois pas forcément dans le même ordre. Il y a aussi des évolutions dans le programme cette année qu'on a décidées par rapport aux années passées. Euh, alors, si, un message important, c'est qu'il y a des polis qui vous sont livrés. Alors, euh, sur le site Compagnon, vous trouverez également euh, les diapos au format PDF. Et pour tout ce qui est cahier de TD et de TP, ils vous seront remis cette année via l'association des étudiants qui s'appelle Alias. Donc, j'ai mis un lien, mais vous devez connaître cette association. Et en particulier, vous explique où aller récupérer les TP, etc. etc. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Eh ben, pour moi c'est fini. Est-ce que vous, vous avez des questions à me poser sur la façon dont on va fonctionner C'est le moment. Oui, question. 1. Ah là là les notes. Alors, c'est alors, il y a une vidéo où je le dis, mais je vais le redire là parce que vous êtes très angoissés. L'examen compte pour 70 de la note. Bobo. Mais c'est un moment où on est sûr que vous êtes tout seul. Les 30%, de contrôle le continue, sont divisés en 20% pour le partiel. Voyez le partiel comme étant un moyen de vous entraîner en grandeur réelle. Ne le voyez pas comme une brimade. Il okay. euh, y a une grosse discussion sur est-ce qu'on gâtière un partiel ou pas. Et une majorité d'entre nous pensons que le partiel, c'est aussi un moyen pour vous de vous rendre compte ce que vous pouvez faire en temps limité par rapport au travail que vous avez fourni. Et euh, il est arrivé que des étudiants se cassent la gueule au partiel, réalisent l'ampleur des dégâts, se préparent une séquence euh, temporelle avec peu de nuit ou peu de loisirs, et réussissent leur examen après, voire même bien. D'accord Donc encore une fois, euh, c'est pas parce que vous c'est aussi la raison qui fait qu'on a mis un poids faible à, à, au partiel. Vous avez raté le partiel, c'est un avertissement, mais ce n'est pas létal, puisque l'examen a un fort poids. D'accord? Et puis les 10% restants, c'est le TPTD, dont la grosse partie est issue de la note de TME solo, elle est parfois matinée aussi de votre participation. D'accord Du fait que euh, vous êtes hyper moteur, de l'impression générale que l'enseignant aura de vous. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à votre question. Y a-t-il d'autres questions Ce n'est pas encore l'heure de manger. Hein. Pas d'autres questions Oui, excusez-moi, allez-y. Euh, les vidéos qui sont accessibles depuis le site sont toutes à jour. D'accord La playlist est maintenue. À la fin de la playlist, vous avez les vidéos correspondant aux corrigés des anciens partiels. Mais effectivement, évitez d'aller chercher des vieux trucs, etc. parce que euh, vous n'êtes pas sûr d'avoir la bonne version. Voilà. Donc effectivement, euh, on fait attention à la maintenance. Oui Le langage qu'on utilisera essentiellement Java Ah oui Excusez-moi. Question importante. Oui euh, il y a énormément de langages qui permettent d'exprimer du parallélisme, que ce soit intrinsèque au langage, ou comme nous on aime bien, enfin moi j'aime bien, c'est chacun son goût, en se faisant aider du système d'exploitation. Typiquement quand on fait du C ou des choses comme ça, qui ne sont pas des langages concurrents. On a choisi, euh, alors le cours jusqu'à pendant longtemps, et, enfin ce cours-là, il était en ADA, parce que c'est un langage qui support, offre pas mal de mécanismes, qui sont liés au langage, et donc on enlève toute la problématique système son système d'exploitation. Et là, depuis 5 euh, ans, on est passé à Java. Alors, c'était à la fois une demande des étudiants, parce que le langage est plus moderne. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est... Euh, et puis, c'est fait partie des langages qui sont assez intéressants. Alors, vous verrez d'ailleurs que, dans le cours, on va souvent vous présenter les mécanismes de manière indépendante du langage. Et on va également vous présenter le mécanisme tel qu'il a été implémenté dans le langage. Alors, typiquement, les moniteurs et les sémaphores, vous ne savez pas encore ce que c'est, mais rassurez-vous, ça va venir très très très très bientôt, entre l'objet théorique, tel qu'il a été défini par les pères fondateurs, et l'implémentation en Java, il y a une distance qu'on vous expose. Alors, Java, on a besoin d'un langage pour pratiquer, et le et tous ces trucs liés à la programmation, il faut que ça se sente. Mais parfois, il faut que vous sachiez que si vous changez de langage, l'implémentation de cette notion peut varier. Vous aurez 90% du corpus ou 95% du corpus qui sera la même, et puis une ou deux subtilités qui seront un petit peu différentes. Donc, effectivement, on a choisi Java, parce que le euh, concurrent utilities est quand même assez euh, intéressant et complet, et donc on peut voir plein de mécanismes, mais euh, ça peut engendrer un biais, et vous avez régulièrement dans le cours des discussions par rapport à ces biais, euh, pour que vous connaissiez, vous, vous en soyez au minimum avertis. Voilà. Après, il y a plein d'autres langages qui gèrent le paralysme de manière intrinsèque, euh, sachant que bien évidemment, ça n'est qu'une porte vers le vrai mécanisme qui est, enfin, le, le, le, le vrai acteur qui gère le paralysme dans une machine multi ou multiprocesseur et multi c'est le système d'exploitation. Le fait que tout soit remonté au niveau du langage de programmation vous masque l'appel à des, à des bibliothèques qui gèrent elles-mêmes la concurrence. D'accord, voilà. Et puis, effectivement, après, les vrais, les vrais, les durs de durs, ils peuvent avoir envie de jouer euh, avec des trucs un petit peu plus sophistiqués, euh, sous Unix, ou avec ce qu'on appelle des middleware, etc., enfin, des gros mots que je prononcerai à la fin du cours, euh, qui euh, offrent un moyen de gérer le parallélisme. D'autres questions Donc, effectivement, qui n'a pas fait de Java Encore une fois, ce n'est pas une honte, hein, je veux dire. D'accord, vous êtes avez... OK. Alors, vous, euh, vous, mettez... vous, avez... Vous, avez... vous avez quand même fait un langage objet du C, du C, du C. Bon, on va vous mettre à l'objet, vous, hein. D'accord Mais enfin, c'est pas grave, vous avez un an pour ça, enfin, au moins un semestre. Mais ben, c'est pas, pas grave, hein. Mais là, par contre, effectivement, démarrer un peu sec sur, euh, sur cet aspect-là, parce que, voilà, OK Alors, au niveau syntaxe, Java vous ne, ne vous dépaysera pas, parce que c'est du C-like, avec euh, les inconvénients liés à cette syntaxe C-like. Euh, mais par contre, effectivement, il y a plein de choses qui vont vous dépayser. Donc, c'est le seul à n'avoir pas fait de Java Bon, après, est-ce que vous avez fait plus de Java que l'UE de Java au second semestre de L2 Ok, donc, euh, encore une fois, je vous conseille, petite piqûre de rappel, d'accord Cette semaine, elle est dédiée à ça, puisque vous n'avez pas de TD. Euh, la semaine prochaine, vous aurez des notions qui vont arriver. En fait, j'essaie de, souvent de, de publier les vidéos un peu à l'avance, de manière à maintenir deux cours d'avance sur les TD, sachant que le premier TD est le lundi. D'accord donc euh, voilà. Et euh, l'idée c'est qu'effectivement, euh, prenez le temps de, de quand même de regarder ces vidéos, même si vous pensez savoir Java, ou de réécrire un peu de Java. Enfin bon voilà. D'accord D'autres questions Oui. Alors la question est euh, est-ce que ces rappels sont euh, L'objectif de ce rappel, ou est-ce que c'est plus avancé L'objectif de ces rappels, c'est de vous euh, donner le guide de survie minimum pour commencer. Il y a un autre appel qui sera fait. Par exemple, je ne parle pas des templates tout de suite, parce qu'on n'en a pas besoin pendant un moment dans le cours. Et à un moment, il y a un autre appel de Java qui est plus loin sur les templates, euh, parce qu'à ce moment-là, on va aborder euh, l'utilisation euh, d'éléments de la bibliothèque Java, qui se base sur les templates. Donc, voyez-le comme, en gros, c'est l'autre intérêt du truc. C'est que ça vous donne toutes les notions qui vont être utilisées dans le cours. Voilà. Après, effectivement, non, on ne fait pas d'héritage multiple, pour le plus simple faire d'héritage multiple, mais on a besoin d'interface, on a besoin d'héritage, euh, parce qu'en fait, les deux sont utilisés dans le cours, donc très vite, on vous fait les rappels. Après, comment faire de l'héritage multiple à l'aide de ces notions-là ce n'est pas l'objet du cours, donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Voilà, Il y a un autre cours après qui fera ça, qui s'appelle programmation objet avancé. Rassurez-vous, vous allez en manger de celui-là. Voilà. Oui, question Middleware, j'en parle à la fin. Ce sont en fait des interfaces de haut niveau qui permettent de gérer des fonctions de type communication ou gestion du parallélisme. Est-ce que vous avez entendu parler, des euh, un, un, un exemple par exemple, Google sort beaucoup de frameworks pour faire des calculs performants. il y a un framework qui euh, exporte une fonction qui s'appelle le, le MapReduce. Ben on peut voir ça, le MapReduce, euh, toutes les bibliothèques qui permettent de faire du MapReduce avec, euh, avec euh, Google, on peut voir ça comme une forme de middleware. Parce que le MapReduce à la Google, derrière, permet de faire du parallélisme. D'accord Et puis, il y en a d'autres, hein, plus anciens. Euh, Est-ce que, ce, peut-être, on ne parle de Java RMI, ou des choses comme ça. Bah, ce sont des interfaces qui permettent de faire euh, de la communication entre objets Java sur des machines distantes, sans passer par gérer directement la couche réseau avec euh, des sockets de communication, comme on le fait avec un système d'exploitation, des choses comme ça. Voilà. C'est ça, un middleware. Mais j'en parle un peu à la fin du cours, je crois, si je me souviens bien. Dernier point, si vous trouvez des bugs dans le, dans le cours que ce soit TD ou TP, encore une fois, euh, les choses évoluent, hein, je veux dire, personne n'est parfait, hein, vaut mieux les signaler, parce que du coup, on le corrige. D'accord On corrige pour euh, vos successeurs, et puis euh, éventuellement, on fait une annonce sur le forum, en disant attention, euh, là, il y a un bug. D'accord Il y a un bug notoire, où à un moment, j'ai merdé dans un copier-coller, il y a une ligne qui n'est pas à la bonne place, et qui rend un truc faux, qui m'a été repéré par un étudiant. Une étudiante, pour être exact. Ok D'autres questions Donc vous avez vraiment envie d'aller manger, c'est ça